Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous retrouve aujourd'hui pour vous dévoiler toutes les informations technologiques que j'ai trouvées sur le web et ailleurs pour vous. Et c'est juste après ça Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews, bienvenue à vous chers Youtubers, Facebookers et auditeurs de radio C'est CNRV, la radio qui fait le pont entre la France et le Québec. Aujourd'hui j'ai envie d'avoir une petite pensée parce que nous sommes le 11 septembre 2018, une petite pensée pour, euh, une grosse pensée pour ce qui s'est passé il y a maintenant 17 ans. Euh, à New York donc une petite pensée et puis en même temps une pensée parce que c'est un petit peu euh, quelque chose que, qui dure pour Anne et moi mon épouse depuis 16 ans parce que un an après les événements du 11 septembre à New York et eh bien nous nous sommes rencontrés et nous avons échangé notre premier baiser alors c'est symbolique mais c'est sous la statue de la liberté de Paris qui se trouve dans le 15 e en fait et en même temps on se faisait la réflexion que ce matin ce matin tous les deux que la liberté pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est notre valeur pri première, mais première de chez première, c'est-à-dire qu'en gros, quand on touche à un petit bout de notre liberté, comment dire, on sort un peu les dents en fait, on se transforme pas en loup-garou, mais pas loin. Donc, bon anniversaire à toi, ma chère épouse, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes pas tout le temps, mais je ne t'en veux pas, tu es très très occupé, mais je t'aime, voilà. Euh... On va parler aujourd'hui pas mal de. Dans cette, cap, dans cette capsule, on va parler pas mal des GAFAM. Les GAFAM, vous savez ce que c'est C'est un terme pour rassembler les monstres euh, de, qui dirigent ce monde. Ouais, j'aime pas trop, mais bon, c'est un peu la vérité. GAFAM, ça veut dire Google, Apple. Facebook, Amazon et Microsoft. Et globalement, aujourd'hui, on parle quasiment que deux, j'en suis vraiment désolé. Et on commence tout de suite avec Amazon, Amazon Go, euh, ce sont des magasins, des superettes, oui, vous avez bien entendu, ce sont des super superettes. La première a été ouverte euh, par Amazon à Seattle, donc c'est aux états unis euh, Et la deuxième est en prévision d'ouverture à New York dans quelques mois. Et c'est de la particularité de ces superettes, c'est qu'il n'y a pas de caisse. Alors, comment ça se passe Non, non, vous partez pas, c'est pas gratuit, ben non, faut pas rêver, hein, si sont là aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont fait du gratuit, loin de là. Euh, en fait, ça se passe comment Vous rentrez dans le magasin avec votre application Amazon et puis vous achetez vos produits que vous scannez au fur et à mesure, et là où ça devient fort, c'est qu'au moment où vous sortez, il y a des caméras qui viennent euh, repérer en fait, il y a une espèce de... Euh, alors déjà ça, <rire> ça vient repérer que vous n'ayez pas des excroissances un petit peu bizarres sous votre euh, t-shirt ou manteau, mais ça vient aussi euh, prendre la pression en fait... Euh, de ce que vous avez et bon alors je techniquement parlant on va pas rentrer dans les détails mais bref ça permet à un moment donné de savoir si vous avez autant d'articles que euh, vous l'avez déclaré, vous l'avez scanné. Et on voit ça déjà dans les caisses automatiques de certains magasins de sport en France et, et, et autres supermarchés où quand vous faites vous-même votre scan de produit, il faut absolument le, le poser. Et la pesée vient en parallèle du tarif et du produit que vous avez déclaré. Voilà. Donc c'est nouveau et d'après ce que les gens imaginent, les super Amazon sont en train de se développer. Alors oui, on peut dire, ça prend de l'emploi, etc., etc. C'est Certains, mais je vous propose qu'on ne rentre pas dans le débat ici, maintenant, tout de suite, mais vous pouvez me laisser un commentaire, je vous y répondrai avec plaisir, en tout cas j'y répondrai avec plaisir on continue avec Microsoft Microsoft a annoncé une, une j'allais dire une keynote, non ça c'est Apple Microsoft a annoncé une conférence le 2 octobre prochain, donc ils viennent juste se positionner après la conférence d'Apple et avant la conférence de Google ce sont des fins stratèges chez Microsoft par contre on ne sait pas exactement ce dont ils vont parler, alors certainement une grosse mise à jour Microsoft euh, euh, Office non, pas Office, pardon, euh, Microsoft euh, l'OS qui s'appelle, je l'utilise tellement pas Windows 10, excusez-moi, je suis vraiment navré je m'en sers de moins en moins de Windows il me reste un dernier client pour qui je m'en sers et c'est tout ne me demandez pas pourquoi, alors que l'interface est quand même sympa, j'avoue, ce week-end je suis intervenu sur l'ordinateur de ma fille qui était dans un état, comment dire, lamentable, comme une ado qui va un petit peu n'importe où sur le web et qui ramasse plein de choses qu'elle ne devrait pas ramasser. Ma fille, si tu m'écoutes, je ne suis pas content. Mais, euh, c'est ça, les ados en principe, quand vous récupérez un ordinateur d'ado qui ne fonctionne plus, cherchez pas c'est infesté de virus et de malware, c'est tout. C'est que ça, c'est pas plus. Euh, et trou je trouve quand même que l'interface est sympa, il faut être honnête, ils ont fait du bon boulot chez Microsoft, donc euh, arrêtons de les blâmer. Mais en tout cas, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont nous annoncer, mais peut-être une mise à jour importante de l'OS, donc de euh, Windows 10, et puis éventuellement des nouveaux processeurs pour leur euh, non moins euh, qualitative tablette, euh, ordinateur tablette, les surfaces. Euh, on passe à Twitter. Twitter a, pos a donné la possibilité, il y a quelques temps, de faire des directs en vidéo en passant par leur plateforme Periscope. Et aujourd'hui, c'est la possibilité de faire, si vous le souhaitez, des émissions de radio via Twitter. Euh, Puisqu'ils proposent de faire du direct en simple mode audio. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est maintenant possible sur Twitter. Si j'ai bien lu... Si ma mémoire est bonne, c'est pour l'instant disponible uniquement sous iOS, mais ça viendra pour les autres, euh, les autres smartphones, je n'en doute pas les trois dernières informations du jour concernent Apple, la marque à la pomme que j'affectionne particulièrement, vous le savez très bien, mais bon, pas, on va pas le répéter tout le temps, non je n'ai pas d'action chez Apple il faut savoir qu'Apple est, euh, est très très très euh, ras, comme on dit sur le, sur le fait de donner des sous aux gens qui les vendent, non non pas du tout j'ai pas d'action chez eux euh, alors il faut savoir qu'Apple est en train de préparer une plateforme vidéo et il compte pas moins que de terrasser la plateforme Netflix qui est quand même en train de monter, donc ils veulent se manger Netflix ils veulent manger Amazon, vidéo Prime, etc, etc, bref, c'est du Apple, comment ils veulent faire Alors, selon toujours les prévisions, puisque cette plateforme n'est pas prévue avant 2019, donc comment ils veulent faire ben, c'est tout bête à la base, quand vous, avez, euh, quand vous savez aujourd'hui que l'iPhone 8 et l'iPhone X sont les deux smartphones les plus vendus au monde, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui possèdent cette smartphone dans leur poche, sans parler des iPads et autres, donc dans le nouvel iOS, le 12, le 13, le je sais pas le combien, ils vont mettre en sorte que l'application euh, de vidéo comme l'application musique soit native, donc quand on dit que soit native, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'OS, je vous le rappelle pour ceux qui ne suivent pas, OS Operating System, ce qui veut dire en français système d'exploitation, c'est ce qui fait tourner votre machine. En fait, sans OS, la machine ne sert à rien, il n'y a rien dedans. Ou alors on fait du code comme quand j'étais tout petit. Ce qui remonte un petit peu. Et en fait, il y aurait forcément Apple Video qui serait inclus dedans, comme aujourd'hui Apple Music, comme aujourd'hui vous avez iBook qui est inclus dans tous les iPhones et compagnie, donc du coup, ils auraient tout simplement la possibilité d'envoyer des petites notifications euh, incitatives à vous abonner à la plateforme, rajouter à ça trois mois gratuits comme on le fait pour Apple Music, et voilà, la mayonnaise est montée, et euh, à un moment donné, effectivement, ça peut faire très très mal à des applications comme Netflix ou même Amazon. Alors, ça c'est un premier point, et on imagine également qu'ils arriveraient avec un tarif extrêmement agressif autour de 8$, donc mais pour convertir ça en euros, c'est simple, 1$ égale euro dans les conversions de ces, gros, ces grosses marques-là, malheureusement c'est comme ça, mais euh, donc on serait autour de 8€ par mois pour avoir une plateforme euh, qui est assez sympathique d'après les annonces et les prévisions, puisqu'il y a des, un Spielberg qui est en prévision en exclusivité sur Apple euh, au niveau d'une série, donc... À suivre et puis également il y aurait peut-être une offre euh, qui comprendrait un package qui comprendrait du apple care apple care c'est une espèce d'assurance sur vos sur vos machines du apple care du apple music du apple vidéo pour autour de 12-13 euros par mois donc à un moment donné une possibilité de garder les gens chez eux à suivre en 2019 évidemment on vous en reparlera ici euh en reste chez Apple avec Apple Music Apple Music vient de lancer un nouveau truc, alors Apple Music moi j'y suis depuis maintenant euh, je sais pas un peu moins d'un an je dirais, pourquoi parce que euh, j'ai un iPhone, un iPad un Macbook qui est juste derrière moi donc quand je mets de la musique dessus c'est plutôt pratique de l'avoir sur tous les périphériques et c'est vraiment pour moi aujourd'hui que ça qui fait que je suis sur, ce... sur cette plateforme je viens de tester Youtube Music, je me suis pas mis assez dedans, j'ai pas pris le temps donc je vais pas donner d'avis, ça avait l'air assez sympathique et assez sexy en tout cas en termes de ce que proposait la plateforme, mais je suis un ancien de chez euh, Deezer, une, la plateforme française qui fonctionne super bien, qui est bien plus sympathique et tout et tout, mais j'ai voulu y retourner, mais ils ont augmenté leur prix, donc à un moment donné, faut pas non plus exagérer. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme j'ai tous mes appareils chez Apple, c'est plutôt sympa euh, d'avoir, c'est plutôt pratique en fait de l'avoir euh, directement sur les appareils. Alors, ils viennent de lancer pour... Créer un petit peu de choses sympathiques au niveau de leur, euh, de leur plateforme ils ont lancé pas bah, moins de 116 tops, alors il y a un top général et il y a 115 pays les tops de 115 pays, alors je vais vous dire un truc moi en ce moment j'écoute beaucoup une radio qui est super sympa que je vous conseille, ça s'appelle Radio CNRV, c'est la radio qui fait le pont entre la France et le Québec, je trouve la programmation musicale absolument géniale il y, de la, il y a de la variété, il y a de la musique française il y a de la musique québécoise, tout ça mélangé ça crée vraiment un mix super sympa mais bref j'ai été écouter euh, ce que proposait euh, le Top France, le Top 100 France. Je vais vous dire un truc, je connaissais deux ou trois musiques sur les 100 musiques proposées. C'est assez bizarre. Donc, je sais pas. À voir si c'est juste en un début ou ce que ça va donner. Mais perso, j'ai pas été convaincu. Laissez-moi en commentaire ce que vous, vous en avez pensé si vous l'avez testé. Voilà, je termine par la dernière info du jour, vous le savez, aujourd'hui on est le 11 septembre, demain donc nous sommes le... <rire> merci à ceux qui suivent, on est le 12, et demain soir, heure française, attention, heure française, 19h, à peu près 19h, la keynote Apple qui va nous annoncer logiquement les nouveaux appareils, qu'est-ce qu'on attend Nouveaux iPhone, iPhone XS, XR, on ne sait pas trop, bref, nouveaux iPhone comme tous les ans, normalement il devrait être moins cher, plus performant, oui, sinon à quoi ça sert De grosses nouveautés comme je vous le disais, je crois que c'est lors de la dernière, euh, la dernière Techni News, il n'y a plus vraiment de grosses, grosses nouveautés en ce moment chez Apple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter plus sur un smartphone? Peut-être qu'il fasse le café. Ouais, je serais assez preneur vu le nombre de cafés que je bois par jour. Mais bon, j'y crois pas trop. Euh, bref, à voir. Et puis surtout, nouvelle Apple Watch qui est annoncée et, enfin, qui est pré présagée, on dit. Ouais, c'est ça. Qui est supposée et qui serait avec un écran un peu plus gros que celle. Enfin, c'est-à-dire, l'écran serait le même, mais ils arrivent à, un petit peu comme l'iPhone X, à aller un petit peu plus vers les bords, et puis je sais plus si je l'ai dit à force de parler mais normalement les tarifs des iPhones vont baisser largement à suivre euh, j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis si vous voulez nous aider, il y a des choses très simples à faire, vous nous envoyez un chèque à l'ordre de TechniNews, non je plaisante, je plaisante, nous envoyez pas de chèque, Enfin, si vous voulez nous aider comme ça, il n'y a pas de souci. mais ce que je voulais vous dire, simplement, si vous voulez nous aider, partagez nos TechniNews à droite, à gauche, sur vos groupes, sur vos réseaux, parlez-en autour de vous, c'est vraiment de l'info cadeau, c'est de l'info, parce que j'aime passer cette info, parce que j'aime faire ces TechniNews, j'aime faire ça, j'aime faire, je vais bientôt faire des lives à la radio, euh, radio CNRV, ça va, ça s'en vient comme on dit au Québec, mais là où vous pouvez nous filer un coup de main, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Évidemment, vous avez tous les liens qui sont en bas dans la description. Puis je vous rappelle qu'en bas dans la description, je vous ai mis une partie de mon matos, euh, mon matériel en français dans le texte, une partie de, des promos qu'il y a en ce moment, qui sont super intéressantes, et puis des liens qui peuvent vous être hyper utiles. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.